A mes 18 ans, une des premières choses que j'ai eu envie de faire, étant passionné de voyage, était évidemment de voyager seul, comme un grand avec ma copine. Alors, voici le récit de notre aventure à Budapest. Du coup on rentre dans la chambre, c'est comme ça là. Hop là. Il y a un placard. Bon, vraiment regarder est ce que. Oh, il y a un coffre. Bon, euh... oh, je l'ai pas vu. Là, il y a là, on... directement en fait il y a une vitre sur la douche. Il y a <rire> euh, la... la chambre comme ça, donc avec un méga grand lit. Il est immense pour le lit. J'ai pas fait. gaffe euh, Il y a la... la télé en face. Tac. Là, on arrive dans la salle de bain qui est juste en face du lit. Et on... euh, ben voilà, c'est comme ça. Les toilettes et c'est une douche à. Habiter gagne comme ça. On vient de commander deux gros burgers, un menu entier. Enfin, sans la boisson, mais deux gros burgers, euh, frites et onion rings, et ça nous coûte 13 euros. C'est vraiment, mais vraiment pas cher. Mmh. Là on est dans le, le magasin, il y a plein de boissons de là il y a un coca citron, et un coca orange, et là on a trouvé... Attends, une boisson à la... bah à la beurre. et là une boisson à la... Enfin, du cidre au... à la pastèque, trop bizarre.